à tout le monde qui décide de se l'approprier, parce qu'elle nous appartient en tant qu'être humain et non pas en tant que personne. Ce sera une terre universelle, peut-être la première, mais qui symbolisera, qui ne sera pas un territoire qu'il faudra gérer parce qu'elle n'est pas habitable et pas destinée à être habitée. Ces espaces, on n'a pas besoin de les équiper, de les occuper pour vivre. Bien au contraire, on a besoin pour vivre qu'ils restent ce qu'ils sont, que le roi demeure et qu'ils restent préservés. C'est ça, notre garantie pour l'avenir. Donc il en a besoin surtout qu'ils n'appartiennent à personne et de les laisser telles quelles. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait personne, mais l'ensemble de la conscience de l'humanité se pose là. En tant qu'être humain, on ne se l'approprie pas pour notre propre profit ou avantage, mais, mais on se l'approprie pour qu'elle représente justement l'humanité et la conscience d'être humain qui va avec et la conscience de notre histoire et de l'avenir vers, vers lequel on se dirige, qu'on doit conduire avec un tout petit peu plus de, de, de prudence et de détermination vers un cap qui ne soit pas celui vers lequel on se dirige actuellement, de toute évidence. Elle se veut, un, cette île, un pôle qui fédère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 pour l'inscrire dans, dans, dans, dans la psyché des, des, des personnes qui, qui participent aux différentes initiatives. J'ai décidé de monter une association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 un certain nombre de pays de faire pression, enfin d'expliquer les choses auprès du Danemark et du Canada. Et pour déjà convaincre ces pays, il faut qu'on ait suffisamment de monde, de personnes, d'habitants, d'individus, de, de rejoindre cette démarche. Pour leur permettre aux personnes de rejoindre cette démarche, je leur propose d'habiter virtuellement l'île Hans, d'adopter cette île. Pour ça, il n'y a qu'une chose à faire, il faut aller sur la page Facebook et cliquer « J'aime ». Voilà, ça suffit. C'est déjà une marque qu'on a compris, enfin, qu'on a aperçu le projet et qu'on valide le principe. Après, on peut aller un petit peu plus loin. On peut signer euh, ce que j'appelle une déclaration de revendication là les choses sont vraiment écrites noir sur blanc pour dire que cette île doit appartenir à tous parce que compte tenu de là où on en est dans le monde actuellement. Et puis après de là il y a des propositions d'actions qui sont plus, plus construites qui, qui amènent à chaque fois, qui, qui ont pour but de, de, de faire prendre conscience à la société civile de, de cette situation, à la fois de la situation globale et de cette ouverture de cet espoir qui initie cette idée dans, un, dans une situation globalement de, de, de marasme.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 il existe. mais pour cela, c'est vrai, ça exige de prendre un tout petit peu de recul par rapport à son quotidien. Il faut se détacher de ce qu'on vit, il faut se dire, voilà, on a peut-être une opinion sur ceci, une opinion sur cela, mais peu importe, nos opinions, on a tous des opinions, si on se met à, les, à se les présenter, on ne va jamais se mettre d'accord. En revanche, on est tous humains, on a tous une sensibilité, on est tous là pour quelque chose, on a tous envie de vivre, on a tous envie de... Voilà, d'une autre façon, on a tous envie que les choses s'améliorent. Et cette île, elle est là pour ça, pour faire prendre bien conscience de ça. Alors j'imagine que dans 20 ans, on aura vraiment conscience de ça. On se dit, oui, je vis comme ça, je vais y être au quotidien. Mais en même temps, chacun de mes actes est relié au monde entier. Je dois agir en étant dans cette conscience du global. Penser bon, global, agir local, Enfin, ça revient à ça dans, dans les deux sens, mais c'est la, la même logique avec des mots différents. Mais c'est une évidence. Et cette logique-là... Cette cohérence-là qui doit aujourd'hui s'imposer au monde, mais elle doit s'imposer. Ce n'est plus une question de choix, de, pap de papoter, de se, de se réunir de ci, de là, de voir ce qu'on va faire. Non, c'est une force qui doit s'imposer. Sinon, on ne survivra pas, c'est clair. Une idée, je dirais, écologiste en soi, ne doit pas être écologiste, sinon elle est perdue. Elle appartient à tout le monde de dire qu'on est, on est tous écologistes dès lors que. lors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 euh, le symbole il est purement dans votre tête et nous aussi on a le droit à avoir des symboles dans notre tête, mais c'est pas ça, pas notre... on va pas gagner une puissance supplémentaire en acquérant ce petit bout de territoire, mais en seulement on va le donner à tous. Le fait qu'il y ait ce, ce différent qui me semblait totalement déplacé par rapport à la réalité de terrain, parce que quand on va dans cette région, j'ai jamais réussi physiquement à approcher l'île, j'ai réussi à l'approcher à 180 km mais je ne sais pas où de là. Parce que ça reste sur Terre des endroits extrêmement difficiles d'accès, qui nécessitent une grosse logistique. L'île Hans, quand on se positionne dessus, on observe cette glace qui circule, dans laquelle on peut lire notre avenir. Notre avenir climatique, ce n'est pas, pas Madame euh, comment, avec sa boule de cristal. C'est un poste d'observation des banquises pluriannuelles qui est exceptionnel. C'est le meilleur endroit au monde pour, pour observer et étudier les banquises pluriannuelles. Selon les banquises de mer, donc l'eau de la surface de la mer qui gèle, toutes ces banquises qui ne fondent pas l'été, qui sont donc permanentes, qui empêchent toute navigation en périphérie du pôle Nord, même en plein été. Et toutes ces banquises qui sont en train de disparaître et qui représentent le climatiseur de la planète. C'est ce qui évite le pôle Nord de réchauffer trop vite, et c'est ce qui évite le Groenland de fondre aussi trop vite. Et ça, c'est vraiment rationnel, c'est chiffrable, c'est montrable au public. L'eau monte aux Maldives, mais les gens qui habitent les Maldives ne se disent pas que « voilà, c'est parce que quelque part, le Groenland fond, parce qu'il n'y a plus assez de glace, le Banquise, plus Ils n'ont pas ce raisonnement. C'est dommage. Mais ils devraient un tout petit peu l'avoir et se dire que finalement, le destin de leur île, leur île, c'est aussi l'île honte, c'est pareil. C'est le même combat. Et à partir du moment où on arrivera à faire comprendre ça, plus possible de personnes, que c'est un même combat. Là, ça deviendra vraiment une force. Pour moi, cette, cette île pouvait en un seul point permettre cette conscience, parce que c'est une problématique tellement complexe, tellement riche. Le nombre de paramètres qui, qui entrent en jeu dans cette histoire, climatique, océanographique, historique, sociologique, etc. Enfin, c'est une connaissance minière, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est inépuisable, c'est impossible à résumer. Essayer d'expliquer ça à quelqu'un dans la rue de lui dire que voilà, c'est important de faire quelque chose, mais comment transmettre, tra traduire cet état de fait en un, axe qui est déjà, en un acte qui est, alors que le fait est déjà si complexe à comprendre. Donc l'idée, c'est de simplifier le plus possible cette perception. C'est de dire voilà, on en est là globalement, on l'a plus, tout, tous plus ou moins compris. Il y a encore deux pays quelque part dans le monde qui se battent de façon complètement dirisoire pour un, pour un bout de caillou.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 Moi, ce qui, ce qui c'est le, le, le fait d'en parler. Je pense qu'on est chacun, on est guidé par. Euh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 Qui, donc beaucoup de ressources sont en train de disparaître. La dernière fois qu'on observe voilà, un hippopotame sur le lac Tchad ou <rire> voilà, telle, telle espèce de cyclidée dans, dans, le, lac, dans le lac Victoria, quand, quand je pense au, au lac d'Afrique, mais on pourrait parler à beaucoup dans beaucoup d'endroits dans le monde, quand, chaque fois qu'une espèce disparaît, et c'est plus les, les, les, les dernières dont il faudrait témoigner euh, que de chercher à faire une première pour montrer qu'on existe.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 Euh, donc on va vers de, de, une réduction de la production alimentaire liée à la, la fonte de la calotte de, de Corée de -Lande, très importante. Donc vers un enchaînement, puis à la disparition des terres, donc une poussée immobilière encore plus forte. On ne le perçoit pas au quotidien, parce qu'on est, est pris par ben, « voilà ce qu'on fait au quotidien », par les idées qui nous animent, mais, mais qu'est-ce qui nous gouverne au fond c est, c est, c est, Ce sont les, les forces cosmiques, c'est le jour, la nuit, ce sont les, aussi les climats, ça, ça, c'est fondamental dans le fait qu'on existe. La base de l'équilibre qu'on a actuellement, on est quand même dans une période glaciaire depuis 5 millions d'années, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est pour ça que les, les animaux à fourrure l'emportent aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des ours blancs, qu'il y a des manchots en Antarctique. Avant tout ça, ça n'existait pas, on faisait, il faisait plus chaud en moyenne sur la Terre. Or aujourd'hui, il fait quand même plus froid, ce qui a provoquer une explosion de la biodiversité. Pourquoi Parce qu'il y a du froid qui s'est concentré au niveau du pôle, ce qui a permis à un, un mécanisme de courant océanique d'oxygéner l'ensemble des océans grâce à ces eaux froides qui sont plus lourdes, qui vont couler et qui vont apporter l'oxygène dans tous les océans, qui va faire une sorte de, de brassier de, de vie, quoi, ce contraste entre les eaux froides et les eaux chaudes. Et c'est ça qui a créé cette dynamisme et cette biodiversité qu'on a aujourd'hui. Alors si on va vers le réchauffement et qu'on perd les glaces, ben, c'est sûr que le nombre de formes de vie, ben, la vie ne va pas disparaître comme ça sur Terre du jour au lendemain, mais la plupart des formes évoluées, les plus évolués vont disparaître, ça je pense assez clairement, et y compris aussi des formes assez, assez basiques, parce que ce n'est pas seulement le changement de la température, c'est aussi une acidification des océans qui est extrêmement grave, et cela, on en parle très peu, et cette acidification, elle est liée exactement à la même chose, elle est liée au CO2. La mer, les océans, ils font tout ce qu'ils peuvent pour absorber tout ça du mieux possible, et en absorbant cela, ils s'acidifient. Et on sait très bien qu'en quand, quand 200 ans, enfin c'est le chercheur, le professeur Gattuso qui, qui lit ça, qui est à la ville de sur mer en, en 200 ans, d'ici 2050, l'activité la, humaine aura fait changer, aura acidifié les océans 100 fois plus vite qu'ils n'ont changé en 55 millions d'années. Donc ça, ça aura forcément des séquelles, des séquelles extraordinairement graves. C'est pour ça que, euh, bon, là, on est sur, à l'échelle des océans par rapport à l'acidification, mais si on revient au niveau du pôle, c'est un peu le même principe. Si on perd le froid, on perd ces courants océaniques, et puis on perd cette réserve d'eau qui maintient le niveau des océans à ce qu'il est aujourd'hui. Si le, le, le Groenland fond complètement, c'est 6-7 mètres plus le, la dilatation des océans, donc ça sera 8-10 mètres euh, du niveau des océans en plus. Et comme ça ne se fera pas sans qu'il y ait une part de l'Antarctique qui fonde aussi, ça sera multiplier par deux. Enfin, l'équivalent à peu près en Antarctique fond, c'est l'équivalent du Groenland. Donc euh, oui, il y, y a des gros changements, c'est peut-être l'évolution euh, future, mais c est, c est, ces changements pas, ne sont pas compatibles avec l'idée qu'on se fait euh, de l'homme ou de la pro prospérité, c'est-à-dire une, une population qui continue de s'accroître, qui est censée se développer, améliorer son niveau de vie, son niveau d'éducation, et tout ça, et tout ça. On voit tout ça, c'est quand même les, les vœux depuis, depuis l'après-guerre qui ont animé les, les, les, les, les, les organisations internationales. Mais certains vœux se sont réalisés, mais vraiment en toute petite partie. Quoi. On a posé des pansements, mais dans le fond, on voit bien que ce n'est pas la direction que ça prend. Et, et, et, les, et les choses nous échappent et elles vont nous échapper de plus en plus dès lors que le climat, dès lors que la Terre toute entière va se mettre à nous dire et voilà, bon, les ressources, il n'y en a plus. Vous avez déjà tout pris ou tout saboté. Et maintenant, elle va retrouver son équilibre dans une autre forme de climat. Mais le temps que ça se passe, ben nous, on est en dessous. Quoi. Donc ça va forcément pas se passer très bien.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 d'individus, de personnes qui pensent, qui réagissent et qui décident en tant que personnes, donc qui, qui ne cherchent qu'à servir un intérêt personnel, que ce soit à l'échelle de l'individu, de la société, d'une enfin entreprise ou d'un État. Et, et comme ça, eh bien non, ça ne marchera pas. Je crois que justement, ce qui manque le plus, c'est la conscience de ces réalités-là. On en parle comme ça, on le voit de loin, ça monte petit à petit. Bon, Hormis ceux qui sont touchés directement, qui voient leur maison partir au fur et à mesure dans l'eau, euh, les autres, on regarde, on se dit, ah ouais, c'est pas, pas cool, mais là, pour le moment, on est à l'abri, on vérifie à quelle hauteur on habite, et puis voilà. On répète des, des schémas qui n'apportent pas de solution. Là. On en est à la conférence internationale sur le climat, on en est à la 21 e hein, on appelle ça COP 21 je crois que c'est pour ça. Et on, voilà, il pourrait en avoir encore 20, 30, 40 en plus. Euh, ça sera sans doute trop tard <rire> lorsqu'on en sera à ce niveau-là, on le sait. Donc c'est pas la solution. Et on sait aussi que toutes les personnes qui vont se rassembler là-bas sont, sont les artisans de cet état de fait. Et le monde fonctionne parce qu'on fonctionne en permanence sur la planète. C'est une économie, c'est un système qui fait qu'il ne peut perdurer que parce qu'il y a cette ponction qui s'exerce. Donc ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Donc on va faire des effets d'annonce, on va prétendre prendre telle décision on va, qui va être portée pour 2030, 2040 et qui n'engagera personne. Et puis voilà Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive quelque part et qui pose un drapeau, quel qu'il soit, même au nom de la liberté, même au nom de un drapeau blanc ou quoi que ce soit, c'est déjà son opinion à lui. Et dès lors que quelqu'un pose sa vision à lui, elle fait obstacle à la vision des autres. Moi je suis le plus fort, donc je prends ceci, toi tu n'auras que ça, non, voilà, c'est des guerres territoriales. Si on ne dépasse pas ça, l'humanité n'a pas d'avenir, ce n'est pas possible. Vu l'état d'usure de la terre, vu l'état d'usure sociétale générale et politique, on voit ce qui se passe partout. Chaque fois qu'il y a une petite zone comme ça, un peu la vaguement discutée, mais c'est souvent des zones totalement oubliées, tellement marginales que les États font plus attention. Il y a toujours, je dirais, un personnage qui vient s'imposer euh, en disant non, c'est à moi. Et tout d'un coup, il se déclare, voilà, le, le prince, il crée la principauté de, de ceci ou de truc muce, voilà. Et quand il se prend pour ven euh, Vendredi, voilà, ou Robinson. Et... Et bon, voilà, sur, sur son île, Des lieux qui n'appartiennent à personne, ce qui, ce qui en fait tout le charme, c'est qu'ils sont justement à personne. Or, le, le réflexe qui consiste à s'approprier le truc, c'est un réflexe complètement archaïque. Et si on n'arrive pas à se débarrasser de cela, ah, C'est clair qu'on si, n'arrivera nulle part. Alors si les gens qui veulent faire mieux que les États, qui se prétendent là, dire, voilà, qui se posent en souverain du lieu, certains battent leur propre monnaie, hein. il y en a comme ça sur une plateforme pétrolière au large de l'Angleterre qui a fait ça euh, au niveau de la Manche, eh bien, euh, mais ça ne veut rien dire. C'est encore une appropriation. Il fait à son échelle de lui tout seul ce que tous les pays font depuis des siècles et des siècles. Ça n'avance à rien. C'est autre chose qu'il faut, cest se dire celui-là, il n'appartient à personne. Donc faisons en sorte qu'il continue d'appartenir à personne et qu'il soit connu par tous comme n'appartenant à personne de façon à ce qu'il qu puisse justement avoir cette idée d'appartenance collective. Quand je vais là-bas, je n'ai pas l'impression que ces lieux euh, qui soient en ma possession, je ne me les approprie pas. Et il me paraît totalement déplacé et indécent, pour qui que ce soit, y compris pour une nation, de s'approprier de tels territoires. Ça n'a aucun sens, on n'y vit pas, Je dire quand on vit quelque part une terre qu'on cultive, il y a des ancêtres, toute une histoire, il y a un attachement, il y a un lien, donc il y a une légitimité pour la personne, parce qu'elle a besoin de cet espace pour vivre. Aujourd'hui, il n'y a que cinq pays dans le monde qui ont droit de regarder sur ce qui se passe au niveau de l'océan glacial arctique. Canada, bien sûr, Danemark, les États-Unis, la Russie et la Norvège. C'est essentiellement bon, ces cinq pays, plus quelques pays périphériques, dont la France, etc., qui se, se mêlent traditionnellement des choses polaires. Mais au-delà, c'est tout. Le reste du monde, toute l'Afrique, une très grande partie de l'Asie, l'Amérique centrale, tout ça, subissent. Et ce sont pourtant les premiers à souffrir des conséquences du changement climatique. Le niveau de l'eau qui monte, hein, les Maldives ils connaissent très bien, Tuvalu aussi, etc. Et pourtant c'est directement lié à la fonte du Groenland ou de la partie ouest de l'Antarctique. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça Rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire par rapport à ça Rien. Rien. pas le droit à la parole. Et on ne le présente pas comme ça. Et pourtant, c'est un peu plus réel et c'est mécanique. quoi. Il n'y a, a pas hein, tergiversé pas tortillé. Donc euh, ces cinq pays qui finalement ont entre leurs mains le destin du monde, notre avenir à tous. Alors on explique ça à d'autres pays qui voient la mer monter, ils vont se dire euh, oui bon euh, c'est peut-être un peu légitime d'avoir un droit de regard là-bas. So, ne serait-ce que symboliquement et cette, cette île-là est ce symbole, elle apporte un droit de regard.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 Ça peut être un peintre, un dessinateur, un, un concepteur web, etc., qui peuvent qui peut développer des choses et qui se pose un lieu qui fait un kilomètre carré, l'île est toute ronde, pratiquement au pôle Nord, et, qui, et le défi, c'est ça. On est au pôle Nord, il y a le vide, il y a l'enjeu de cette planète qui, qui, qui, qui va mal, cet homme qui, qui est pour beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Qui sommes-nous et où allons-nous voilà. Et qu'est-ce que je peux dire, moi, en temps... Qu'architecte, qu'en tant que dessinateur, qu'en tant que musicien, concepteur, qu'est-ce que j'ai comme message à apporter au monde et comment je peux le représenter Il y a aussi un, un programme de jumelage. Je propose des, euh, des jumelages entre une commune et l'île Hans, mais pas seulement entre une commune et l'île Hans, ça peut être une entreprise, ça peut être un lieu, ça peut être un, un atelier, ça peut être une, un lieu de culte, désaffecté ou pas, c'est-à-dire un, un, un lieu de culture ou un lieu de transmission. C'est-à-dire les personnes qui ont œuvré pour préserver un environnement, ça peut être aussi un parc naturel, un lieu, un lieu sauvage, et ces personnes, ce qu'elles ont fait pour un lieu, il est temps aujourd'hui de le faire pour la planète. Ce qu'on a fait pour nous à l'échelle d'un groupe, d'une association, il faut le faire à l'échelle du monde aujourd'hui. Dans la proposition Hans, il y a un volet diplomatique, donc je compte beaucoup sur ce volet. Je n'apporte pas encore tout à fait parce que j'ai envie d'avoir quelques... C'est vraiment des choses assez, assez fondées. Quoi.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 et disposer des moyens, euh, je dirais tout simplement financiers, euh, nécessaires pour avoir un, un minimum d'équipes, de personnes. Cibler, est faut travailler sur des, sur des projets extrêmement précis, mais qui nécessitent un peu de professionnalisme. Je pense à l'aspect diplomatique, je pense à l'aspect concours, c'est quand même un concours international sur une idée qui va con con concerner tout le monde. Il y, a, il y a beaucoup de choses derrière tout ça. On a encore une association avec peu de moyens, et donc peu pas de professionnalisation encore. Hein. C'est ça qui, qui ralentit évidemment l'action, qui nécessite ce, ce travail dans, dans le temps, qui se construit. Qui se construit mais qui, voilà, je ne peux pas vous dire que demain, ça sera fait avec plus de moyens, évidemment, très, très vite, des choses pourraient se faire, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Il y a un temps où il nous faudra aussi un petit peu plus de moyens pour pouvoir réellement créer un bureau en France, un bureau qui sera léger, on ne crée pas de structure, on ne construit rien, on est dans le virtuel, dans la représentation, donc c'est simplement faire vivre une idée, donc on n'a pas besoin de beaucoup de moyens mais ils sont nécessaires malgré tout. Et après, ces bureaux devront se reporter aussi dans différents pays, et c'est tout un travail aussi d'aller vers, vers un pays. Ça ne, ça ne peut se faire aussi qu'à partir d'une structure interne à ce pays. On ne peut pas de l'extérieur arriver à convaincre un autre pays que ce soit les États-Unis, l'Espagne. Je pense que si on se retrouve entre personnes qui veulent changer de monde, avec chacun des idées, mais pas de moyens,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 Il est fait d'entreprises, il est fait de pouvoir public il est fait de décideurs à différents niveaux. Mais, mais si on ne va pas à leur rencontre, si on ne leur apporte pas quelque chose qui va les toucher, qui va leur parler, on n'y arrivera pas. Parce que ce qu'on fait entre nous, c'est-à-dire que ce n'est pas le monde, c'est juste une vue de l'esprit qui devient collective, donc on s'illusionne encore plus. Et c'est dommage. C'est adapter sa proposition à une réalité sociale ou sociétale existante. Et à partir de là, c'est cette réalité qui va nourrir notre idée. C'est dans cette direction que j'ai pour le moment les meilleurs retours, plus que dans le faire avec les autres, en essayant de se fédérer. Et je pense que des projets comme les nôtres, il faut aussi qu'ils s'appuient sur la presse, un peu plus sur la presse, donc avec vraiment des structures existantes, parce qu'il y a plein de journalistes qui sont prêts à relayer, pour peu qu'on leur donne une matière euh, traitable, qu'on leur donne des sujets, et ils sont prêts aussi à collaborer régulièrement, et puis ils sont prêts à suivre. Euh, encore faut-il leur donner quelque chose qui convient à, la, à ce qu'ils font. Et, et la presse est plus, plus intéressante, elle porte un peu plus, enfin, je trouve. Je voyage dans les régions polaires depuis, euh, depuis 25 ans, hein, franchement, j'ai toujours, toujours travaillé là-bas. C'est pas simplement une, une projection, voilà, j'ai lu un truc dans un bouquin, ça me semble génial, je vais avoir cette idée, non. non ces régions-là, euh, j'y ai, ai fait mes études, Et après le bac, ouais, je suis allé, je suis parti là-bas, donc euh, euh, les études que j'ai faites, c'était le vent, c'était le... C Prendre du froid dans la, dans la figure, savoir si on part, si on part pas, parce qu'à chaque fois qu'on part, je faisais de la navigation okay, avec deux mers hein, parmi les glaces au Corrêle-Land, Spitzberg, Grand Nord Canadien, on prend quand même un risque, un risque physique. Puis j'accompagnais des groupes, hein, je travaillais pour des agences spécialisées, j'ai fait ça assez longtemps. Ce qui fait que j'ai appris euh, ce terrain, euh, enfin, je dirais à la dure, et, et même si, si j'étais tout le temps content de rentrer en France, hein, parce que même si c'est très beau, c'est magnifique, il y a beaucoup de liberté, et tout ça, on s'en prend en plein la figure. quand même. Mais au bout, au bout de deux mois, deux, trois mois de retour en France, après, je me mets de nouveau à y penser. C'est une sorte de, de virus d'attraction extraordinaire, de, de fascination pour ces régions-là qui nous échappent parce que ce sont des régions qui sont vraiment minérales. Et on se dit, bon, il n'y a pas de végétation, il y a peu de diversité en termes de faune, il peut y avoir une faune abondante parce que mais ça sera abondant d'une seule espèce. Euh, mais il y, y, y a peu de choses, mais dans ce dépouillement, il y a quelque chose de tellement